Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser une petite montre ou une horloge. Donc pour cela, nous allons dans Fichier, Nouveau. Nous allons importer notre modèle, voilà. Hop, qui sera en bas de la vidéo, incorporer Voilà, je le place correctement. On va dans la fenêtre des calques ou la fenêtre Objets. Alors je vais vous montrer la fenêtre des calques, voilà, et la fenêtre objet. C'est à peu près pareil, sauf que pour la fenêtre objet, chaque élément a son calque propre. Donc on va utiliser plutôt la fenêtre objet. Donc pour cela ici, j'ai mon calque que je vais renommer. Donc pour cela, je double-clique dessus, je vais l'appeler modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illustration. Voilà. Je verrouille le calque modèle qui contient euh, l'image et je vais baisser son opacité à 50%. Voilà, je me mets bien sur le calque illustration. Euh, si vous n'avez pas le même affichage que moi, c'est l'affichage par défaut. Donc euh, si vous avez un écran comme ça, vous allez dans l'affichage et vous mettez par défaut. On va réaliser... Les premiers, objets, les premiers objets pardon. donc pour cela je sélectionne l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs donc je me mets ici je clique juste dessus j'appuie sur CTRL pour avoir un cercle parfait et sur SHIFT de façon à réaliser plusieurs cercles donc je vais en faire un premier je vais supprimer son fond, donc pour cela je clique là dessus et je vais lui rajouter un contour, donc pour cela j'appuie sur SHIFT et ici sur la petite couleur noire vous voyez j'ai bien un contour qui apparaît je duplique cet objet encore, donc pour dupliquer, je peux cliquer sur ce petit pictogramme là, je peux aller dans édition, dupliquer, et je peux faire CTRL-D. Moi j'aime bien faire CTRL-D, donc CTRL-D, euh, je sélectionne la flèche noire, donc c'est sélectionner et transformer des objets, donc c'est F1, c'est le raccourci. Donc je clique ici sur la flèche, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT, voilà je fais un premier cercle là, je duplique, et j'en fais un deuxième. Voilà. Je vais maintenant réaliser ici ces petits objets. Donc pour cela, je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc pour zoomer, je sélectionne, j'appuie pardon sur la molette de ma souris. Hop. on peut euh, utiliser les touches plus et moins du clavier. Moi je préfère utiliser la molette. Donc je clique, je glisse. Voilà, je peux arrondir mon rectangle. Donc pour cela, j'appuie sur le petit cercle, de façon à avoir un demi-cercle en haut et un demi-cercle en bas. Voilà. Hop. Ceci étant fait, cet objet, euh, je vais lui faire faire une rotation par rapport à son centre, que je vais dé déplacer à cet endroit-là. Pour cela, on va poser des guides. On va activer le magnétisme déjà euh, des objets par rapport à leur centre de rotation. Pour faire apparaître les guides, on clique ici, vous voyez, s'il y a des graduations, on clique dessus et on glisse et à ce moment-là, un guide apparaît. Et si je me mets là, voilà, c'est par rapport donc, au centre d'un des cercles, des, des cercles, il va me placer correctement le guide. On vérifie, Hop. donc j'ai sélectionné un cercle, j'ai cliqué une première fois dessus, une deuxième fois pour avoir <coughs> pardon, les petites flèches qui apparaissent et on voit le centre, donc de ce cercle, on va zoomer parce que le guide a été mal placé, on peut resélectionner ici le, le guide. Donc je clique dessus quand il y a la petite main d'affichée et je déplace. À ce moment-là, voilà, je zoome bien à fond là, de façon à être sûr que euh, le centre est bien placé. Donc j'appuie sur la touche 3 de mon clavier, ce qui me permet d'avoir la vue par rapport à l'objet sélectionné. Je sélectionne maintenant cet objet-là, je clique une première fois, je clique une deuxième fois, j'ai le centre de rotation. Alors j'ai oublié de mettre un autre guide, voilà, et là ça devrait être bon, hop, je sélectionne ce cercle, je refais apparaître donc euh, le centre de rotation, je zoome pour zoomer je peux aussi utiliser la, la loupe, c'est Z, vous voyez, hop, et faire un rectangle de sélection pour zoomer. Donc je sélectionne cet objet, je clique une première fois, une deuxième fois, j'ai la petite croix ici qui apparaît. Je peux cliquer dessus et la déplacer et la mettre ici. Donc je vais zoomer pour être sûr, voilà, là c'est bien. Tac. Ok, ceci étant fait, on va dans objet, on sélectionne ici transformer, on va dans rotation, on va faire une rotation de 15 degrés. Par rapport donc au centre, euh, je duplique cet objet, donc CTRL-D. Je vais d'abord le mettre en noir. Et je vais enregistrer cette couleur grâce euh, aux échantillons. Ça c'est un truc qui est vraiment pas mal, donc je clique là-dessus. Je vais cliquer ici, ce qui me permet de créer en fait ma propre, euh, ma propre palette de couleurs. Hop. Je vais un petit peu fermer tout ça effet chemin on s'en fiche voilà transformer je garde donc si je clique là dessus ah, il veut pas avoir les deux dépliés mince bon je vais cliquer sur échantillon et à ce moment là dans ma dans ma palette je vais peut-être la détacher hop voilà pour bien vous montrer Voilà, donc mon échantillon il apparaît là. Et c'est une couleur après que je peux modifier et tous les objets bah, qui auront cette couleur bah, seront modifiés automatiquement. Alors je duplique cet objet, donc pour le dupliquer, je peux sélectionner ici euh, et cliquer sur ce petit pictogramme ou alors dans, aller dans édition, dupliquer. Et je vais maintenant aller dans transformer et faire la petite rotation de 15 degrés en appuyant sur appli non c'était pas 15 degrés c'est plutôt 30 voilà je clique sur appliquer voilà, je duplique mon objet donc on a vu que c'était euh, CTRL D le raccourci donc, CTRL D et je fais appli donc je le fais plusieurs fois CTRL D appli appli voilà je vais vérifier que j'ai bien tous mes objets, que je n'ai pas dupliqué un, un au-dessus de l'autre. C'est possible que voilà, on a cet objet sélectionné, on fait CTRL D. Et du coup, on voit qu'ici, ben, l'objet est double. Alors, première façon, c'est on voit que le trait il est plus épais. Et si je sélectionne ici les deux objets, on voit en bas que j'en ai deux. Donc là, c'est pas le cas. Hop, j'ai bien tous mes objets comme il faut. On va réaliser ici les, les petits taquets. Petite référence des, des minutes, pardon. Donc pareil, je vais sélectionner l'outil. Créer des rectangles et des carrés. Je vais rendre ces coins pointus. Donc pour cela, je clique là-dessus. Je vais lui mettre une couleur euh, allez, bleue pour vraiment qu'on voit bien ça. Je supprime ici son contour. Donc pour supprimer le contour, j'appuie sur Shift et sur la croix. Je peux faire apparaître ici la, la fenêtre Fond et contour. Je m'embête ça. Fond et contour et cliquer sur la croix là. Voilà. Hop, je déplace cet objet. Je vais le placer par rapport à celui-là. Donc je sélectionne mon objet bleu, j'appuie sur Shift, je sélectionne mon objet noir, je fais apparaître la, la fenêtre alignée et distribuée, et je vais les aligner par rapport donc au bord supérieur. Hop, je vérifie par rapport au centre aussi, c'est pas mal. Donc pareil que tout à l'heure, je sélectionne donc cet objet, euh, ben, je vais cliquer une deuxième fois dessus pour avoir donc les petites flèches de rotation et également le centre de rotation que je déplace vers le bas, hop, voilà, le magnétisme étant activé, en principe le centre de rotation est bon. J'appuie sur F5 pour avoir la vue totale de euh, mon écran, de ma page. Donc, transformer, on va faire une rotation on, va diviser par, euh, on divise par euh, 5. J'appuie sur Entrée, donc ça fait 6. Euh, donc, je, fais sur, je clique pardon, sur Appli je duplique mon objet, alors oui on a oublié de créer l'échantillon, tac c'est pas l'échantillon de contour, c'est l'échantillon de fond voilà qui a été rajouté donc transformer, je duplique mon objet, ctrl D appli, appli, appli voilà, je duplique, un, deux je duplique, 1 deux, non pas deux ouais. <rire> je duplique, tac, tac je duplique encore alors étant donné que je suis un feignant, je vais sélectionner ici tous ces objets en appuyant donc sur shift en ayant la flèche noire sélectionnée ça me permet vous voyez d'additionner ces 12 objets je les duplique ctrl d je clique sur un des objets à ce moment là ben j'ai les petites flèches de rotation et j'appuie sur CTRL, voilà, pour avoir une rotation de 90 degrés. Alors c'est marqué en bas. Regardez bien, lorsque je vais donc, dupliquer mon objet, je sélectionne ici la flèche. Regardez bien en bas, voilà, on fait une rotation. Et si j'appuie sur CTRL, on va de 15 en 15. Voilà, hop, je recommence, je duplique. Tac. Voilà. On va voir un petit peu l'avantage d'avoir les échantillons c'est que je peux voilà changer facilement les couleurs comme ça et ça c'est vraiment sympa donc ceci étant fait euh, on va maintenant faire bah, les petites trotteuses et puis la, la grande et la petite aiguille donc c'est vraiment hyper simple on va sélectionner donc l'outil créer des rectangles et des carrés on va mettre une couleur euh, gris très foncé on met ça dans les échantillons plutôt rouge pour bien qu'on voie la différence on va réduire ici la taille de cet objet donc pour cela je le convertis en objet chemin donc c'est shift ctrl c le raccourci où je clique là dessus je sélectionne ici les deux petits nœuds j'ai les petites flèches qui me permettent de réduire ici le segment si vous n'avez pas les petites flèches, c'est qu'il faut activer ce, cette petite option-là. Voilà. Donc je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL et SHIFT et à ce moment-là je peux réduire. Je duplique cet objet, Hop. je l'agrandis un peu. Je vais mettre une couleur jaune que je mets dans les échantillons. Voilà donc ça ce sera la grande. Je duplique encore cet objet. Je vais faire la trotteuse, donc là, je vais mettre une couleur rouge, les échantillons, je réduis tout ça, donc pareil, hein, j'appuie sur euh, Shift, alors j'ai sélectionné la, la flèche, j'ai sur Shift, Voilà. je vais rajouter un petit cercle rouge, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, avec la flèche noire, je déplace cet objet, je sélectionne l'autre en appuyant sur Shift et je les aligne correctement. Voilà. Je les groupe, alors pour les grouper on peut cliquer là-dessus, ou faire le raccourci CTRL-G, ou aller dans Objets groupés. On va maintenant pouvoir placer ces objets correctement, donc moi j'aime bien utiliser des, pour cela les, des clones, de façon à avoir ces objets de côté. Voilà, Hop. je mets ça de côté, je sélectionne cet objet, je le groupe, je le clone, donc pour le cloner on peut le cliquer là-dessus, ou faire ALT-A, ou aller dans Édition, cloner créer un clone hop donc je place ici mon clone je sélectionne cet objet donc je groupe je pas je duplique je clone hop. je le déplace comme ceci euh, je pense à bien positionner le centre des objets ce que j'ai pas fait ici donc je clique une première fois je clique une deuxième fois j'ai son centre de rotation je clique dessus je le déplace je vérifie qu'il est bien placé. Oui, c'est bon. Maintenant, je peux faire une petite rotation. Je sélectionne celui-là. Je le place ici. Je vais le pousse un peu en haut. En appuyant sur CTRL pour, pour qu'il reste bien à la verticale. J'ai fait une erreur. J'aurais dû positionner cet objet par rapport donc, euh, à la montre. Pour être sûr qu'il était bien placé. Allez, on va dire que celui-là, il était bien placé. <rire> je prends la trotteuse, je la, je la clone. Hop, je la déplace. Je pense à bien l'aligner par rapport à la montre. Voilà. Je fais apparaître son centre de rotation que je déplace. Donc, pour avoir les flèches de rotation, je clique sur mon objet et je peux tourner tout ça. hop. Alors l'avantage d'utiliser des clones, c'est que maintenant, si je veux modifier euh, bah, la taille, par exemple, de la trotteuse, bah, je sélectionne l'outil Éditer les nœuds, je clique, par exemple, sur cet objet-là et je peux déplacer les deux nœuds en haut en appuyant sur Ctrl et automatiquement, vous voyez, voilà mon clone, bah, il est à l'identique. parce que pour déplacer, euh, pour remodifier un objet alors qu'il est en rotation, c'est un peu compliqué. Le plus facile, c'est quand même d'utiliser les clones. Je peux utiliser également les flèches, là je sélectionne les deux nœuds, les flèches de mon clavier, hop, pour monter tout ça. Voilà, c'est pas mal. Euh, hop, je vais juste vérifier quelque chose. Dans l'éditeur XML, on peut réinitialiser les paramètres euh, d'un objet. Ici, voilà, donc là j'ai la transformation de rotation, je peux supprimer ça. Et ça va remettre mon clone donc, euh, à son point d'origine. Regardez lorsque je le déplace. Hop La transformation apparaît avec euh, la translation. Donc je le replace bien par rapport à ma montre. Voilà, comme ceci. Je vais projeter tout ça en avant. De façon à voir la, la grande aiguille. Tac. Hop, CTRL Z. Et B. Ah, j'ai le magnétisme qui m'embête, là. Et je refais apparaître le centre de rotation que je place correctement. Voilà. Hop. Et maintenant, tout est impeccable. Euh, on va mettre les bonnes couleurs quand même. Donc, grâce aux échantillons. Donc là on va remettre la couleur ici, un noir, ici on va mettre un gris, un gris, euh, un gris à 80, voilà, c'est beaucoup mieux. On va s'occuper un peu des couleurs du fond quand même maintenant, donc très très simplement et très rapidement, au, à tous les contours je vais mettre un contour gris, donc je sélectionne tous mes objets, j'appuie sur Shift et j'appuie ici sur la couleur grise, je sélectionne ici le cercle qui est placé, bien sûr, à l'arrière-plan, en principe. Et je vais mettre un dégradé. Donc pour cela, j'appuie sur la pipette. Non, pas besoin. On va prendre, pardon, un gris, tout simple. On va cliquer ici sur, euh, dans la palette fond, un fond en dégradé radial. Je vais maintenant sélectionner... Créer et éditer les dégradés. Voilà, je peux déplacer mon dégradé vers le haut. Je sélectionne ici la, le, le, le petit cercle qui devient bleu. Je vais mettre un gris. Je clique, j'appuie sur CTRL et SHIFT. De façon à déplacer les deux poignées. Voilà. Je vais rajouter un petit taquet ici. donc Pour cela, je double-clique. Vous voyez, il y a un petit losange qui apparaît. Je vais en mettre un deuxième. Allez, j'en mets un autre ici. Je vais changer la couleur, je vais mettre un gris plus clair. Hop, CTRL-Z. Voilà. Allez, on va dire que c'est pas mal. Je sélectionne ici le cercle et je lui applique une couleur blanche. Et on va dire que le tuto est fini. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.